Comment investir dans l'immobilier avec un petit budget Peut-on réellement investir dans l'immobilier avec un petit budget Bonjour à tous, ici Damien Lamy, votre formateur professionnel, ancien banquier. Je vous accompagne aujourd'hui pour créer des investissements rentables et sécurisés. Donc, peut-on investir quand on a un petit budget Comment mettre en place en fait sa stratégie d'investissement immobilier quand on est allé voir la banque et qu'elle nous indique qu'on a un budget limité pour investir dans l'immobilier. On va voir tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo, à laisser un pouce bleu et à s'abonner à la chaîne pour rejoindre une communauté d'investisseurs lucides et qui ont compris qu'on ne devenait pas rentier immobilier en seulement quelques mois. Donc, dans cette vidéo, on va voir si vous avez un petit budget. Alors déjà, comment savoir le budget qu'on peut avoir Il y a plusieurs solutions une solution pertinente mais pas forcément l'unique solution est d'aller voir votre banque historique pour lui parler de votre projet ou lui parler d'un achat potentiel même en résidence principale et voir le montant est prête à, sur lequel elle est prête à vous suivre. Il va y avoir deux possibilités. La première possibilité c'est qu'elle vous... Trois possibilités. La première possibilité c'est qu'elle ne vous suive pas. La deuxième possibilité c'est qu'elle vous suive avec un petit montant et la troisième est qu'elle vous suive largement avec un montant qui vous permet de voir un investissement de n'importe quel montant. Là, on va s'arrêter au deuxième choix, celui où elle vous suit sur un petit budget. Selon votre rémunération, celui, les, dé, celui, les autres rémunérations de votre foyer, selon les charges que vous avez déjà, potentiellement si vous avez des crédits en cours, des crédits à la consommation, si vous n'avez pas forcément un score 5 étoiles, pour la banque, elle pourrait vous suivre sur un budget petit. Et dans ce cadre, que faire Est-ce qu'il faut différer son investissement immobilier Est-ce qu'il faut investir sur une petite surface Est-ce qu'il faut s'associer avec d'autres personnes Et là, ça va être très important d'identifier quel est de base votre objectif, pourquoi vous faites de l'immobilier, pourquoi vous voulez investir à ce moment-là Quel est votre objectif Si votre objectif est de vous créer un vrai empire dans l'immobilier, alors dans ce cas-là, il va y avoir peut-être la possibilité d'aller chercher de l'association, aller s'associer avec des personnes qui vont avoir peut-être beaucoup plus de moyens que vous, mais pas le temps, pas l'envie et pas les compétences d'investir dans l'immobilier. Vous pouvez avoir dans votre entourage professionnel, personnel, amical, quelqu'un qui a les moyens. Je pense tout de suite à des professions médicales où ces gens travaillent énormément, ou des revenus très confortables, mais pour la plupart, n'investissent pas dans l'immobilier par manque de temps. Leur profession leur prend tellement de temps qu'ils n'ont pas derrière l'énergie, l'envie, la volonté d'investir dans l'immobilier. Ça peut être, très, ça peut être un, une mutualisation de compétences que de euh, leur proposer de gérer cet immobilier pour eux, d'aller chercher des biens immobiliers, gérer les travaux, gérer les problèmes, gérer les locataires, en contrepartie d'une association où vous mettrez un peu moins d'argent qu'eux, mais plus de temps qu'eux. Une, une, vous faites des apports de certaines manières dans une société avec euh, quelqu'un d'autre qui a plus d'argent. Donc, vous allez l'équilibre là-dedans de trouver le bon, euh, le bon ratio. Mais oui, vous pouvez investir dans l'immobilier avec un petit budget dans ce cadre-là. Si maintenant, vous avez envie de faire de l'immobilier comme... Un investissement par an par exemple pour avoir un revenu complémentaire un petit revenu complémentaire et que vous savez aussi que vous, le fruit de votre travail aujourd'hui demain et après demain va vous permettre tout simplement d'augmenter votre revenu alors vous pouvez très bien commencer par ce, un, une, un investissement qui va avec ce petit budget parce que vous savez que vous allez avoir des augmentations vous savez que vous allez avoir une création de valeur avec une société que vous avez à côté etc etc et que la situation d'aujourd'hui et qu'une situation temporaire. Là, oui, il faut faire très attention. Si vous, ça fait 20 ans que vous avez ce salaire, euh, ce salaire moyen et qu'il n'est pas prêt d'augmenter, alors vous n'êtes pas prêt derrière de pouvoir forcément continuer à investir, investir, investir. Et ce premier investissement va être très important. Il va peut-être être pertinent d'y mettre plus d'épargne, plus d'apport pour pouvoir garder un peu d'air pour les investissements suivants, pour préparer un dossier et être le meilleur pour la banque. Donc, ça va être très important par rapport à ça de calibrer votre rapport et calibrer toujours la manière dont vous allez vous présenter à la banque. Il y a ce que vous dit la banque, ce que vous souhaitez et l'équilibre à trouver entre les deux. Donc, oui, quand vous avez un petit budget, vous pouvez largement investir dans l'immobilier. Ça va dépendre de vos objectifs. Soit vous associer, soit partir tout seul, soit différer également votre projet si vous voulez aller sur un projet plus gros. N'oubliez pas, J'habite dans une ville où le mètre carré est à plus de 10 000 euros. Bien évidemment, dans cette ville, investir dans l'immobilier demande d'énormes budgets et n'est pas forcément très rentable. Il y a en France des endroits où vous pouvez acquérir des immeubles de rapport de 3 à 4 lots pour une centaine de milliers d'euros. N'oubliez jamais qu'il faut aussi aller chercher les biens en adéquation avec votre budget. Et vous pourrez tranquillement passer à l'action en respectant certaines règles de calcul. Comme je dis souvent, l'immobilier, ce ne sont que des maths avec des équations à résoudre. Voilà, on a fini avec cette vidéo. La dernière chose à faire est de laisser un like, laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne pour rejoindre des milliers d'investisseurs déjà abonnés. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao